Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des langues. Et aujourd'hui, on va parler de compréhension orale. Euh, pourquoi je ne comprends rien Pourquoi euh, je, je sais du euh, chinois quand j'écoute de l'anglais, de l'espagnol ou une autre langue Pourquoi euh, même si vous essayez d'écouter avec attention, vous n'arrivez pas à comprendre. Déjà, rassurez-vous, vous êtes tout à fait normal et vous allez voir pourquoi et comment faire pour euh, comprendre beaucoup plus facilement et arrêter d'être face à cette euh, frustration qui vous empêche de progresser euh, en anglais. Jingle Donc avant de voir euh, pourquoi et comment faire pour bien comprendre euh, l'anglais ou une autre langue, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste ici ou juste ici euh, pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Euh, déjà en fait le souci avec ça, avec la compréhension orale, c'est qu'on fait euh, des erreurs. Euh, des grosses grosses erreurs qui nous empêchent et eh bien d'atteindre notre objectif de pouvoir parler euh, avec fluidité et de comprendre surtout euh, la première chose que je voulais vous dire déjà c'est que euh, vous êtes tout à fait normal on est tous dans ces schémas là on se réveille pas euh, du jour au lendemain un matin comme ça en se disant euh, oh ben tiens euh, tiens j'ai tout compris non ça fonctionne pas de cette manière et vous allez comprendre euh, très rapidement pourquoi la première chose c'est que euh, en France dans le pays francophone, on n'a euh, pas l'habitude, ou c'est jamais le cas, c'est que la télé soit en euh, version originale, parce que tous les films, toutes les séries sont traduits en français, et euh, donc ça veut dire que euh, on n'a jamais été habitué à écouter, à entendre de l'anglais, donc notre oreille ne s'est jamais habituée. Quand vous comparez avec d'autres pays, euh, je pense notamment à l'Allemagne, où vous avez la télé qui est traduite, qui euh, quand euh, les, les petits Allemands entendent de l'anglais depuis qu'ils sont nés à la maison même s'ils ne prête pas attention et eh bien il y a tout un travail d'immersion qui s'effectue euh, et euh, l'oreille s'habitue beaucoup plus facilement donc on a beaucoup plus de facilité à répéter, à euh, reproduire quelque chose que l'on a entendu que quelque chose qu'on n'a jamais entendu et en fait c'est là euh, notre première er euh, erreur à nous, c'est que euh, on va se dire allez aujourd'hui je vais regarder une série, vous allez le faire et vous allez vous dire, oh là là, j'ai rien compris, ça va être la panique. Vous allez vous dire c'est pas pour moi, euh, je, je comprends rien. Donc j'arrête, euh, ça ne sert à rien. Alors que ça, c'est vraiment une grosse erreur. Euh, au contraire, euh, il faut. Ma solution pour vous, c'est de continuer. Même si vous ne comprenez pas, et eh bien, euh, comme les enfants, euh, vous allez vous mettre en immersion. Et vous allez pouvoir vous habituer, ça va, votre oreille va s'habituer, même si vous avez l'impression que ça ne sert à rien, qu'il n'y a pas de résultat immédiat. Eh bien, il y a tout un travail de fond qui s'effectue et c'est l'effet cumulé en fait de vos actions au quotidien qui va permettre de vous habituer à ça et ensuite de reproduire. En fait, c'est vraiment un travail de découpage, de décortiquage, si je puis dire. La compréhension, c'est que vous n'allez pas tout comprendre du jour au lendemain, c'est vraiment... Euh, brique par brique et euh, c'est au départ vous allez comprendre peut-être un mot, après deux mots, trois mots des morceaux de phrases, ensuite euh, trois quarts des phrases etc. C'est euh, vraiment petit à petit. Donc si vous arrivez avec l'attente de tout comprendre du jour au lendemain, et eh bien euh, ça ne fonctionnera pas. Euh, ça si vous essayez d'atteindre ça, et eh bien je peux vous dire d'arrêter tout de suite parce que ça l'apprentissage ne fonctionne pas de cette euh, manière. Donc euh, mon conseil c'est de vous mettre en immersion écouter des podcasts la télé euh, tous les audios que vous pourrez trouver euh, en anglais ou dans une autre langue d'ailleurs et euh, de le faire avec répétition de l'écouter euh, et ce même si vous n'êtes pas forcément attentif quand vous faites du sport la cuisine le ménage peu importe euh, trouver toutes les opportunités qui fait que vous pourriez être euh, en immersion et le deuxième problème c'est que eh bien on manque euh, cruellement de pratiques orales et en fait, c'est la pratique orale et la compréhension, ce sont deux piliers qui sont étroitement liés parce que le souci avec l'oral, c'est quand on ne passe pas euh, donc à la pratique, on ne parle pas anglais, on va imaginer dans sa tête comment est prononcé le mot. Euh, en anglais ou dans une autre langue mais euh, quand il s'agit de le dire vraiment à voix haute et eh bien il y a toujours un décalage entre la manière dont on imagine euh, dont le mot est prononcé et la manière avec laquelle on va le prononcer alors que si vous faites cette, euh, ce travail d'oral de pratique de d'essayer de d'améliorer de, votre prononciation et eh bien vous aurez beaucoup plus facile à reconnaître un mot que vous allez entendre parce que vous même vous serez euh, proche je me mets un coup de poing au passage euh, vous serez plus proche de la réalité euh, quand vous allez euh, l'écouter. Donc ça va vous permettre également euh, de, euh, de fluidifier votre euh, compréhension. En fait, c'est comme quand vous faites du vélo, vous ne pouvez pas euh, vous attendre à ce que vos enfants euh, montent sur leur vélo et, et bam euh, ils euh, arrivent du premier coup au départ euh, ça va être instable il y aura les petits trous euh, ils ne vont pas forcément y arriver et au fur et à mesure et eh bien vous allez gagner en aisance ils vont gagner en aisance et ça va être la même chose pour votre compréhension donc rappelez-vous que vous êtes tout à fait normal si vous ne comprenez pas tout, euh, tout d'un coup au début il y a beaucoup d'interprétations quand j'ai démarré, quand je me suis lancé les filles de parler euh, russe, eh bien, je n'avais aucun euh, background de, de russe. j'avais jamais entendu de russe euh, ou quoi que ce soit. Et eh bien, je sais que cette méthode fonctionne. Donc tous les jours, j'écoutais 20 minutes euh, d'une série en russe et je peux vous dire que je ne comprenais strictement rien, même pas un mot. Et au bout d'une semaine euh, d'immersion en russe et d'avoir mis en place d'autres euh, pratiques autour euh, de, de l'apprentissage, eh bien, j'ai commencé à comprendre un mot « bonjour ». Ok. Euh, après, j'ai compris deux mots, trois mots, etc. Et à la fin de l'année, eh ben, eh bien, je comprenais euh, trois quarts de ce que euh, j'écoutais. C'est vraiment faire confiance à ce process, le mettre en place, ne pas abandonner. Et avec votre effet cumulé, l'effet cumulé de toutes ces choses, eh bien, vous aurez forcément une progression. Donc, l'erreur monumentale, eh bien, c'est d'abandonner beaucoup trop rapidement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, à me mettre vos commentaires en dessous de cette vidéo. Me dire si, si, si vous vous êtes retrouvé dans tout ce que je viens de vous raconter. Et je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao